Voilà, donc j'ai 3 étoiles, 28 pièces, pour l'instant c'est mon premier, j'espère que ça va rester comme ça. <rire> euh... Euh, je regarde un petit peu ce qu'il y a autour de moi, donc là je suis au point de départ, ok. Mmh, mmh. Après vu qu'on sait pas où on va atterrir, on... donc étoile est là, Faut on aille dans le bleu. C'est toujours mieux d'en avoir 4. Après je pense pas qu'il y ait beaucoup de tours. Il hein. faudrait juste pas que je me les fasse voler. Ouais je continue mon chemin tranquillement. Hein. Tiens bah 10. Pas mal, frère. Euh... Ouais allez. Pour tourner de l'argent peut-être parce que j'en ai pas beaucoup. <rire> de toute façon je peux pas euh, voler des étoiles parce que j'ai pas 50 pièces. Donc, il m'en enlève 5, mais après il m'ordonne donc. Euh... Bah. Euh... Bah, c'est pitch, hein. Je suis désolé, pitch, hein, mais c'est toi qu'on a le plus, hein. Il y en a un 0 étoile, les autres aussi. Bon, allez, hop. <rire> après tout, elle m'a écrasé une euh, autre fois donc. Elle euh, m'avait aplati comme une crêpe. Donc là, me... là j'en ai 21, sachant qu'il m'en ont pris 5. Donc 21-5, ça veut dire que j'ai gagné 16, 16 pièces. C'est mieux que rien. Ah bah oui, maintenant que j'ai du fric. Euh... Alors... Qu'est-ce qu'on me propose Tuyau.. C'est quoi ça Appelle Chou pour qu'il change la position actuelle de l'étoile. Ah oui d'accord. Piège de la piège la case sur laquelle tu te trouves. Le prochain joueur qui pa passera dessus sera électricité. Mais c'est bizarre ils mettent euh, ils mettent pas des des champignons ni rien là. Ouais mais ça euh, il sera électrifié ok mais. Non franchement ça m'intéresse pas. Ah je peux trop qu'il des objets avec ce truc. Ah ouais bah je vais. Si je vais prendre ça euh, au cas où. Ça au cas où parce que si jamais je me fais voler et tout. Euh... Ouais, je vais le prendre au cas où, bah, allez, ça vaut le coup. La prudence. pour ça que j'ai pris cet objet. Parce que genre s'il achète une lampe ou je ne sais quoi... Euh, voilà. C'est plutôt si, si quelqu'un achète une lampe ou, euh, ou la boule. Parce que là... Euh, ouh. Ah bah non il va réussir c'est sûr J'ai pas envie moi Qu'il gagne des pièces oh. <rire> Bon ça c'est 10 pièces mais quand même Il y en a déjà pas mal en plus Bon après hein, j'ai pas paniqué hein. J'ai 3 étoiles les autres on ont 0 à part Yoshi qu'on a 1 un... Une pardon Je parle bien le français Euh, elle prends des sous là. Voilà, elle a récupéré à peu près tout ce qu'elle avait, tout ce que je lui avais chouré. Oh non, mais non. try again et hey, qu'est ce que je fous sur la photo moi je sais pas pourquoi il y a des photos de moi perdu lost Et en plus il va ici, <rire> cool. <rire> ah j'aurais préféré le burger là. Ça me donne faim mais.. mais sur celui-là, généralement c'est plus facile. Ça c'était quoi déjà ça ce truc Oh On l'a eu au moins trois fois ce truc. J'y arrive jamais. Ah, j'aurais préféré qu'il mette euh, le. Ou celui qu'on savait pas là qui était caché. En fait j'arrive à avancer mais, mais j'arrive pas à aller droit en fait Alors déjà ils vont entendre d'avance sur euh, nous on voit là sur la lignée euh, au centre de l'écran Regardez j'arrive pas du tout pourtant euh, <rire> je connais ma gauche et ma droite hein. Non bah bon, c'est beau je reste comme ça ça je... C'est mort comme ça ils vont gagner des pièces 10 pièces mmh. c'est pas grave hein. Bah non, j'ai déjà des objets en plus. Ah bah un petit. Je sais pas s'il va me servir, mais... Je préfère les autres là pour écrabouiller tout le monde et leur tuer leur pièce. Ah non, pas avec moi, non. J'aime pas être en kikiné. Ah oui, du coup, euh, je, suis où, je suis où moi Ah oui, on a échangé de cases. J'ai cru qu'ils venaient avec moi en fait. Du coup, j'ai pas fait gaffe où, où j'ai atterri. Ah bah, ils disent euh, les 10 pièces qu'il vient de gagner. Ah bah non, ils avaient pas gagné ce qu'il était avec moi. <rire> Il est sur la bonne case. Il y a l'étoile. En plus il y a assez d'argent pour l'acheter. Mais bon ça va, hein, il y en a zéro, donc pas de panique, j'en crois. Faut pas trop euh, paniquer. On a connu Pierre. Genre euh, l'épisode 1 et 2. Sur les autres. Euh, sur l'autre plateforme là. Avec Todd. Là. Le champignon. oui il va perdre <rire> ah, il perd. après j'aurais préféré que ce soit des cas tout à l'heure là qui perdent à ce truc Que Yoshi ça va il a pas beaucoup de trucs il a quand même une attention. Hein, un ah, dommage tu tombes pas sur la case rouge j'aurais bien aimé ah bah ben, on fait pas de cadeau là dedans Ah, c'est pas le. Soit, ça... soit c'est le truc avec le basket, soit c'est le truc avec le foot, ça. Je pense que c'est le foot. Ouais. Je sais plus si on l'avait eu encore celui-là. On avait eu le basket, mais le foot, je sais plus. Si, il me semble qu'on l'avait fait déjà. Alors... Ouais, je suis sûr qu'on l'a fait. Ouais, les premiers épisodes, là. Oh là, bah, c'est quel bouton <rire> Je trouve pas. Ah, c'est là. Oh, n'importe quoi. Et en plus, euh, il est gros et tout, donc ça doit être euh, facile pour lui. C'est un singe comme un gorille. va être un Wistiti, euh, c'est peut-être un peu plus compliqué. On a gagné, on a gagné. J'ai marqué plusieurs buts. Hein. Ouais, mais Ça m'énerve, il y a les deux autres qui gagnent aussi du coup. Oh. Okay. Mince, j'aurais dû regarder où je suis d'abord. Oh non j'atterris sur la case monstre après. Bon, je vais aller là déjà. Oh non mais mince Ah oui si, non, j'ai pas besoin d'acheter d'objets ici. Parce que je peux plus en acheter en fait. Vous les pièces Bah oui. Hein. <rire> Encore pitch, hein. Désolé, euh, Pitch. Sorry. Bon, par contre, après, je tombe sur une mauvaise case. J'espère que. J'espère qu'on va pas me. Trop, trop me charcuter. 22 pièces, donc j'ai gagné 17 pièces. Ok. C'est bien. Je... Euh, ouais, non. J'aurais dû utiliser euh, un objet, mais. ça se trouve il va me voler les pièces que je viens de, que je viens de tuer Non ouais, ils vont lancer un mini-jeu je crois. Je sais pas. Voilà. Ouais il, il prend 20 pièces à tout le monde. Ah ça fait mal ça et où Bon, ça va être encore quoi là avec les fruits là Ah franchement j'aurais préféré faire 6 hein, en plus Parce que si je perds... Euh... Bon après c'est pas... C'est pas, euh... pas si grave... Ah c'est encore avec les fruits C'est un jeu de hasard... De hasard et de chance... Euh... parce que je crois qu'il y en a d'autres qui existent mais ninja avec euh, je sais plus quoi c'est quoi son nom à lui là mais tu vois les règles on s'en fout je les connais déjà les règles <rire> Eh moi aussi j'ai faim en plus j'ai envie de faire un bon kebab ou une grosse pizza tiens bah je prends l'objet qui est devant moi n'est-ce pas que tu taille tailles bien les doigts mm -hmm. après, faut pas dramatiser. Hein. Ils veulent de l'argent, pas des étoiles. Donc, c'est bon. Ah. ah, ouf, content que ça te plaise. Il, il a trouvé ça délicieux, ma fraise. Ensuite, je, je sais pas du tout ce que c'est. Je que, euh, il, il est mal euh, dessiné. Euh, je vois ce que c'est. Ah c'est peut-être un melon Un melon ou une pastèque <rire> on ne rien Mais non j'ai cru qu'elle allait prendre le même <rire> Et euh, si je gagne là je ne sais plus si je récupère mes 20 pièces en fait, je, je, si je gagne, je récupère mes 20 pièces, je pense. Rien de plus. Si je gagne pas, bah, je perds mes 20 pièces. Je me rappelle plus trop exactement. Tu, tu penses à l'éplucher, hein. Après, il épluche rien, il avale tout comme ça. Bon, tant qu'il ne me crache pas dessus euh, du feu, là. <rire> il commence à avoir les petites hésitations, là, attention. <rire> pour nous faire flipper, justement. Je crois que ça va tomber sur moi. Ça. Allez qu'on en finisse Grilla. Oh non, ça va tomber sur moi. <rire> Je le sens. Il y a Yoshi qui passe juste avant. C'est moi qui donnais raison. C'est moi qui donnais raison. Putain, le seul. C'est moi qui voulais le faire. Je prends des raisons. Ah, oh, ce sera la pomme alors Allez allez Yes ça veut dire que j'ai gagné Oui Yes ah. Bah désolé pour toi Yoshi. J'aime bien avec petite musique. Hein. Bon, on peut dire que je m'en tire plutôt bien. mais yoshi il avait pas d'objets ah d'accord en fait j'ai pas récupéré mes 20 pièces hein. mais par contre j'aurais perdu il aurait pris mes 3 objets vous vous rendez compte heureusement que c'est pas tombé sur moi on n'a pas récupéré les sous Bon, lui il peut pas voler d'étoiles parce qu'il a trois pièces maintenant elle a fait trois non c'est pas vrai que ça recommence oh non elle peut exagérer là j'espère qu'il va lui tu tuer que ses pièces à elle on va faire le jeu quand même Yes C'est que elle Ah ouf Ah je suis content <rire> Eh bien fait pour elle <rire> Parce que j'ai cru que tout le monde allait subir le truc Bon tu as acheté quoi de beau toi Eh il euh, y avait même pas la lampe ni rien tout à l'heure pourquoi il n'a pas pris la lampe Il est fou lui, j'aurais pris la lampe. Le sifflet, je sais plus, ça sert à quoi. Enfin, c'est l'objet qu'il a pris là. c'est un sifflet, mais... Bon, alors. Mini-jeu Ah non, non, non, hein, pas marin douce ou douce. Hein. Cache-crache. Je, je vois pas c'est quoi ça. Ah oui, d'accord, c'est ça. On l'a pas encore eu ça. Ça c'est un jeu de hasard aussi. De toute façon, la plupart c'est des jeux de hasard. Il n'y a pas de jeu de logique rien. Je suis nul en jeu de logique de toute façon. Bon, j'ai pris le B, j'espère que ça va bien se passer. Faut pas qu'il enflamme euh, le B. les deux d'un coup oh non j'ai peur parce que s'il gagne il gagne bon, on va c'est pas, pas grave ah bah il a trouvé mince j'aurais pas dû appuyer sur le bouton mais oui mario il est rouge donc euh, j'ai pris le, la couleur rouge hein. j'aurais pas dû il y a que Yoshi qui gagne comme ça les 10 pièces c'est pas plus mal j'ai pas envie qu'ils ont assez après pour les hein. faut faire attention quoi plus que 5 tours alors qu'est-ce qui va se passer encore ça va tomber sur pitch ou pitch mmh. ouais oh il va tourner là d'accord ça va se multiplie voilà, on a eu la même chose l'autre fois euh, sur l'autre plateforme ok bon. bon moi faut pas que tu 3. trois parce y a le, le rouge là donc euh, tout sauf 3, ok à oh, quel point j'aurais dû prendre mon étoile mon pas mon étoile mon champignon non. Bah je, faut, faut que je pense à l'utiliser euh, le tour, euh, le tour prochain. Parce que de toute façon, il y a, je suis juste à côté du magasin, ça sert à rien de jack dedans parce que j'ai, trois objets, je peux pas en avoir plus. Donc j'utilise mon champignon vert là. Peut-être que je pourrais crabouiller euh, du monde. Lui, il est bête lui. Il a pas assez de sous pour l'étoile. Et en plus, il a fait. des il a fait plus, donc euh... Bon... C'est ce qu'il veut, hein, après tout. Donc moi, euh, j'ai cru voir que j'étais dans le rouge, d'un côté rouge, du coup. Ah, chance pour le moment c'est yoshi mon plus grand adversaire parce qu'il est deuxième dire 20 pièces on peut gagner 20 pièces serre-livre on l'a pas eu ça encore non plus ah oui je sais en gros faut pas se faire écrabouiller par les pages <rire> tout simplement je m'en souviens ça fait longtemps que j'avais pas fait Là par contre du coup c'est de la logique pour le coup Mais non attends elle me pousse elle Pousse pas Il pousse Tricheur Ça va de plus en plus vite après Bien fait Pour DK. Poussez pas J'ai gagné Ouais Ça c'est pas trop difficile mais... Euh, faut faire attention quand même 20 pièces Les 20 pièces sont pour moi Bon là du coup j'ai plus de fric. que... Les autres, plus étoiles parfait. Et je veux utiliser mon objet. j'y pense, je vais tomber. Je ça. Alors par contre, je crois que j'ai personne à écraser devant moi. Dommage. Attendez, je vais faire. Je vais regarder un petit peu quand même ce qui se passe. Ah oui, non, je croyais que j'étais du côté rouge, mais en fait, je suis au point de départ. Ok, Et vu que j'ai de l'argent, je vais demander d'aller de, là Je vais crabouiller tout le monde Je vais pouvoir faire le, ce truc là, de chance Peut-être que je gagnerai Et avoir la quatrième étoile, peut-être Bon, on va essayer 10 hein. 8 Ouais, c'est pas mal Ça aurait été mieux un petit peu plus <rire> Non mais franchement, c'est bien 18 Ouais, je peux te donner de l'argent lui. Je lui donne combien 20, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça fait tout ce que j'ai gagné là. Oui. <rire> J'hésite. Moi, bah, si je donne 20 comme ça, j'ai parce qu'après, je sais que j'écrase tout le monde et tout. Mais... Ça vaut cool. T'as de me mettre dans le bleu, enfin. <rire> Voir le. Ouais, voilà, ça c'est encore mieux. Je récupère mes sous comme ça. <rire> Nickel. Bon, j'ai fait au cas où, hein, les gars. Ça va les coups cool. Des fois, faut prendre des risques. Et là, je gagne des sous, et là aussi, et je m'approche de l'étoile, yuppi yuhaha. Oh non, mauvaise nouvelle, les gars. Je vais me retrouver sur l'autre plateforme. Il a fallu que je fasse 19 ou 20, mince. <rire> je suis dégabant. Bon, c'est pas grave, j'ai 3 étoiles, tout va bien. <rire> j'ai plein de fric aussi, c'est bon. Bon mais euh... bon, je suis quand même un peu déçu. <rire> je le cache pas. Après, il restera plus que du tout après celui donc je pense que je pense que ça va le faire. Si on reste comme ça. Allez, fais moi quand même, Peach, fais moi. Yes. Ah ouais je suis vraiment méchant hein. pas de leur souhaiter de la misère Ah oui bon bah ça je l'avais pas souhaité hein C'est un hasard Je suis content Ouais qu'elle est tombée sur la case rouge Ah par contre il va il va avoir l'étoile hein. Et puis il a ci-dessous Attention Il va avoir la deuxième Ouais, mais il aura pas le temps d'avoir la troisième, donc pas de, pas de panique. Alors, c'est quoi ça Ah, chasse au trésor, on l'a pas eu, ça non plus. Euh, ouais, je me rappelle, rappelle, mais très vaguement hein, celui-là. faut trouver un trésor, un hein, truc comme ça, je m'en rappelle plus trop, hein, franchement. A droite, à gauche, bon, les, je vais tout droit. Vous touche-toi, j'aime pas qu'on pense dessus. Et ils ont trouvé un truc, eux. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Non, elle me l'a piqué. et eh mais oui, non, mais nous, c'est les bleus qu'il faut qu'on trouve. En fait, je sais pas, mais ben, non, pitch, elle est avec moi. Mince, on n'a pas réussi les gars. <rire> bon, bah, tant pis. J'ai déjà réussi ce mini-jeu, hein, mais euh, là, c'est pas le cas aujourd'hui. Je, je me rappelais plus trop euh, de ce qu'il fallait faire. Ah, il... Non il reste pas deux tours, il reste trois tours en fait. Là, ce qui serait bien, c'est que je fasse un. Bah tiens. Du coup je vais utiliser mon objet. Peut-être plus de chances de faire un. Ça c'est quoi déjà Ah oui, troquer des objets. Tu pourrais troquer l'objet de Deka. Je peux hein, j'ai 50 pièces pour euh, tuer l'étoile après. Mais je les ferai au tour suivant. Ah ouais, mais a... ouais mais non, parce que si je le fais au tour suivant, lui il va peut-être utiliser au tour suivant Non mais je le fais tout de suite alors allez, allez. Ah non, ça fonctionne comme ça Moi je croyais que c'était, euh, je pouvais choisir non. Elle a rien <rire> Bon bah c'est mort bon. Non, qu'est-ce qu'ils me font là et ils lui ont donné mon champignon. Ah ouais. oh, je suis dégue Non franchement je m'attendais pas à ça <rire> Et en plus j'ai pas fait un oh. bon c'est pas grave Tout va bien Regarde bah voilà non, ils je voulais lui voler oh. <rire> Bon tant pis Ah il va m'en chouer à moi en plus parce que c'est moi qui en le plus. Je suis pas content. 25 en plus. Bah ben, ça va, moi je ai pas tué autant tout à l'heure. <rire> ouais mais je l'ai fait deux fois quand En plus je fais yahoo faut faire joueur je suis content. Bon bah lui il dégage, il aura pas l'étoile Mais Yoshi Yoshi peut avoir la deuxième mais Ça c'est embêtant par ouais, et Elle utilise mon objet Par contre là ça a rien du tout qu'elle l'utilise <rire> Mais bon, pas grave y a des endroits spécifiques en fait pour utiliser euh, cet objet là L'objet rose Donc euh, elle utilise un peu d'un comment Ah, ça c'est encore contre voler des sous, ça je la vois venir Non, c'est pas vrai. Une étoile, je parie en plus. Mais <rire> je m'en doutais. Moi, on avait zéro. C'est Yoshi qui m'embête. Il est tout près de l'étoile. Il a 46 pièces. Enfin, ouais. Ben non, mais il est bête. En faisant ça, il change l'étoile, le... je crois. Il était tout près de l'étoile et il l'enlève. Mais il est trop bête! Waouh! <rire> il était tout près, il l'enlève! Ah non, mais j'ai jamais vu ça! <rire> bah, du coup, euh, tant mieux, hein. il y aura pas la deuxième comme ça! Non mais franchement, quoi! Oh non, pas ça encore! Oh là là. Eh mais il est trop bête, Kyushin! Franchement, il a fait un truc qu'il fallait vraiment pas faire, quoi! Mmh, Une histoire de perdre. Bon, 30 pièces chacun là. Ah non. <rire> C'est que pour lui. Cool. <rire> cool, cool. Je commençais à m'inquiéter moi tout à l'heure, mais là du coup. Euh... Il a perdu l'étoile. Il a perdu 30 pièces. C'est nickel. Bon après pour les pièces, il a pas fait exprès, mais pour l'étoile, franchement. Là, il a pas réfléchi. Hein. Après, il avait peut-être pas envie de gaspiller son objet mais en fait euh, au final euh, il a gaspillé quand même quoi ouais. ce que mieux valait pas s'en servir pour le coup ouais. alors là faut dégonfler le plus vite possible Eh hey, eux ils ont le gorille le gorille il plus ah, gros quoi qu'avec Peach on se tire plutôt bien on va gagner ouais non Mais c'est que le gouri normalement, il fait des kilos supplémentaires, quoi. Donc, euh, il avait l'avantage. Bon, ça ne pas les pièces volées de tout à l'heure, mais bon. Alors, deux tours. J'ai cru que c'était le dernier. Ah, attendez, je regarde. Alors ça, bah oui, vous voyez là... Pour ce truc là, il me semble qu'il faut euh, avoir le champignon rose, j'aurais pu l'utiliser là. Après, il euh, y a la case rouge quand même. Aussi. Alors... Ouais, mais bah, en fait, je vais m'amuser à faire le tour, c'est tout. C'est horrible. Oh non, c'est pas vrai. <rire> bon, bah, mini-jeu. Mini-jeu sup. Ah oui quand même, c'est beaucoup, il y en a qui avaient même pas 30 pièces, oui c'est moi qui choise, je préfère celui-là, allez hop, donc là en gros on l'a pas fait celui-là, l'autre on l'avait fait, celui-là on l'a pas encore fait, là en gros il ne faut pas qu y ait... on... que la grosse boule noire nous fasse dessus, <rire> il faut pas toucher les flammes non plus. Donc c'est difficile quand même. Hein. Il ne faut pas aller sur les traits là, parce que... Oula. Ouais mais il me cherche ou quoi là j'ai fait une prendre le feu. Je commence à paniquer un peu. Ah on a gagné les trois là. Moi oh, ça m'arrange pas qu'il y ait les deux autres là. Oh, c'est moi le premier quand même pourquoi on m'a mis premier en fait ah non on en est tous les trois premiers ok et j'en ai, ai eu trois pièces de plus que <rire> cool Yushi c'est plutôt cool bah en fait j'ai gagné que trois pièces parce qu'il avait pris 30 pièces à tout le monde donc là en fait j'ai récupéré mes pièces et j'en ai gagné trois c'est tout Ah, la chance, il va. Ah, bah non, c'est vrai, l'étoile, elle a changé de place. <rire> non, mais il va pouvoir remplir un tout petit peu son porte-monnaie. Il n'a même pas eu les trois dernières pièces. Après, c'est difficile de, de choper toutes les pièces sur le truc. là bon bah ça ça va être pour ma poire un bolet des pièces ça fait deux fois qu'elle me gueule hein bon c'est pas grave hein. de toute façon je, je suis gagnant hein. <rire> et j'alouse j'aurais fait pareil à sa place bon mais je les avais mérité mes pièces pas contre moi hein oh <rire> venait de dégagner donc ah il a pas il va pas dans le magasin ah bah oui il a zéro pièce <rire> bon bah s'il en gagne 10 Là il va en gagner 10. Voilà, bon, il avait fait un petit chiffre, donc c'est bon. Moi <rire> bon, j'aurais préféré qu'il reste à 0, mais bon. faut pas être méchant à ce point-là. Hein. Ah, il, perd... il en perd 6 en plus. <rire> donc il en a gagné 4 au final. Ah non, pas la pêche, hein. Pas la pêche. Donjon pas bon. C'est quoi ça Je m'en fais trop. Ah oui si on l'avait fait ça déjà Donc là il fallait le plus vite possible Et moi à la fin j'arrive pas à gonfler le parachute euh... enfin, moi j'ai pas besoin de Parce c'est lui qui machine en premier Vite vite vite vite Mais non c'est pas le bon bouton On entend entendre un petit peu ma manette <rire> Lui il attend pas que je monte dessus, moi j'ai attendu qu'il monte dessus tout à l'heure Voilà on perd du temps, il est trop bête Trop bête des cas, pas content après toi Regarde, ils ont pris de l'avance les autres à cause de toi. là, je suis pas content, c'est trop bête. Ils ont 3 secondes d'avance les autres. Oh non, je suis tombé. <rire> bon bah là c'est de ma faute par contre. Mais les bêtes, pourquoi ils tournent là, fallait attendre là. Oh bon bah c'est mort pour nous les gars. Là j'y crois plus. <rire> ouais voilà, ils sont déjà vendus au, au truc. C'est mort. Qu'il m'aurait attendu, ça aurait été bon, mais il m'a pas attendu. <rire> Puis après, euh, j'étais tellement vénère que j'ai sauté trop tôt. <rire> bon, c'est pas grave. Hein. Moi, je grume pour un rien des fois. <rire> bon, voilà. Et ils ont qu'une étoile, moi j'en ai trois. C'est bon. Hein. Par contre en fric, euh... oui si en fric je suis encore promis aussi. Je vais bien tomber sur une case bleue, merci. Voilà. Comme ça j'en gagne 6. Donc j'ai plus d'étoiles que les autres, j'ai plus de fric que les autres. On a fait euh... nickel. Oh en passant, vois <rire> peut-être... Ça va peut-être changer, ce niveau fric. Sinon, oh non, pas ça. <rire> J'ai pas envie de leur faire. Ils peuvent pas changer le mini-jeu, au pire. Parce que si c'est encore les fruits, c'est chiant au bout d'un moment. Ah non, en fait, il... il tue que les objets. Il prend pas de fric. Enfin, je crois que c'est ça qu'il a dit. J'ai pas trop lu. Oh c'est encore les fris là oh, J'en ai marre C'est trop fou Il y en a un qui fait de l'air et il y en a un qui fait pas de l'air. Je vois rien l'autre. Celui de droite là, le. la tortue. Là. Bon, ok. Donc on en a pour 2-3 minutes, je pense. Encore à faire ce mini-jeu. Y en a marre hein, de faire toujours ce mini-jeu là, wesh! Allez, crame-le tout de suite! Allez! En tout cas, je veux pas que ça tombe sur moi. De toute façon, j'ai pas d'objet sur moi. <rire> en fait, c'est le dernier tour là, j'ai pas fait gaffe. Ouais, c'est le dernier tour, j'en suis sûr pas fait gaffe, mais j'en suis sûr quand même. Euh, J'ai pas fait gaffe, il a donné quoi comme fruit le premier. Là. De toute façon, ça change rien. Hein. C'est un jeu de hasard. Là. Ça fait deux fois qu'il mange la même chose. Là. Il vient de l'avoir Ce fruit Ce fruit on sait toujours, toujours pas ce que c'est d'ailleurs Je pense que ça melon Parce que j'ai cru voir euh, écrit melon tout à l'heure pour ça Je donne la fraise A chaque fois je commence par ça A bon. chaque fois je commence par le premier truc qui est devant moi Mange le En plus il en met du temps pour les manger, il, il fixe le, le fruit, et puis euh, au moins 5 secondes et après il bouge. Moi je pourrais pas manger l'ananas sans, sans, sans l'éplucher. C'est l'intérieur qui est bon. Pas la peau. D'ailleurs tous les fruits là il s'épluchent. Enfin sauf les, les cerises, il y a juste le truc vert à enlever. Et la banane. à éplucher c'est mieux aussi. Éplucher le melon aussi bien sûr. Et l'orange aussi. Je sais pas si c'est une orange ou une clémentine, je pense que c'est une orange. Bah D'ailleurs je vais lui donner l'orange Bon elle est là Bon je, je donne l'orange Tu me fais rien du tout Par contre après tu crames les autres là, Parce que <rire> c'est trois fois qu'on fait ce jeu -là. Oh. Allez croque. Il est délicieux tu vas voir C'est bien juteux et tout Allez là, main ton cul là Oh ça va tomber sur moi ça, mince <rire> J'ai appuyé sur pause Bon bah tant pis, hein, j'ai perdu <rire> Bon il est jaloux parce qu'il sait que j'ai trois étoiles et tout <rire> Bon bah c'était pas une bonne idée l'orange De toute façon j'ai pas d'objet à te donner mon gars Donc tu me fais rien voilà, il m'a rien volé, est-ce que j'avais pas d'objet Donc ça servit à rien du tout en fait Que je perde <rire> ou que je gagne, ouais, franchement <rire> Elle a dit non parce qu'elle se dit, ouais c'est le dernier tour, c'est mort pour l'étoile Et ouais Au moins elle, elle est intelligente et en plus elle a gagné 20 pièces. Elle me dépasse là en pièces ouais. Wow. Je suis pas content là par contre. Ah oh, merde, elle a l'étoile en plus <rire> Oh c'est pas vrai Oh non c'est pas vrai, là on a deux. Bon c'est pas grave. C'est pas grave, on est premier les gars. avoir peur On reste en tête. Ah, J'y croyais pas, dis donc Ouais, voilà quoi Personne aura la suivante cas, il est vraiment dans la crotte. Gaffe à la banane. je sais pas c'est quoi ça. Quand je vois l'image du jeu que ça me revient généralement. Ah oui ok, c'est ça. Donc là, en gros, faut, faut écraser euh, celui qui... Bah, c'est des cas là j'ai cru voir. J'aurais préféré la prendre la place de Deka. Hein. Comme ça, j'aurais gagné toutes les pièces pour moi. Ah oui, je peux reculer avec le bouton B aussi. J'ai gagné, <rire> je vais foncer dedans. Et les deux autres, vous méritez pas les pièces. Hein moi qui a fait tout le boulot de toute façon moi j'ai trois pièces de plus que Peach et une étoile de plus aussi donc c'est bon pas de panique ah c'est la fin oh, les résultats bon ben on les connaît. Hein. je suis premier, il y a Peach qui est deuxième Troisième Yushi, dernier des cas. Par contre, elle n'aurait pas acheté l'étoile, elle aurait eu plus de, de pièces que moi du coup. Parce que comme elle m'en a volé plein avec, euh, avec la boule là. Quatrième étoile. Oh ma C'est quoi ça? C'est sa deuxième, je crois? Ou sa première? Je sais plus. <rire> Trois plateformes normalement qui m'attendent ou quatre, je sais plus. Ils font sur combien ils étaient. Voilà, j'ai gagné. Quand même, hein. Voilà, faut fêter ça, hein. Bon, les résultats, on les connaît, hein, gne, gne, gne, hein. Résultats détaillés. Je peux voir les résultats détaillés. Euh, ça correspond à quoi ça Ah oui, les pièces ramassées. Okay. on va voir on va se retrouver pour euh, une autre plateforme. On va pas à partir du truc. Allez, j'ai réussi. Ouh. Oui, je garde. Un, un cadeau après du coup en ce qui concerne les cadeau certains sont généreux pourquoi il dit ça le vla le mon cadeau mais ce n'est pas mon cas oh là, il est méchant lui en plus j'ai oh. bon bah <rire> c'est parti hein. C'est l'anniversaire de Mario quand même. Il n'est pas gentil lui. Puis le mien c'était hier le mien. <rire> euh non, attendez. Avant-hier plutôt, ce qu'on est dimanche là à l'heure actuelle. 4 octobre. As-tu besoin Non. Alors faut que je tombe que sur les bleus. Je vais pas bien regarder en plus, évidemment 5 <rire> c'est pas beaucoup ok faut faire euh, le plus de points possible oh non je sais pas pourquoi je m'y attendais <rire> non c'est pas vrai <rire> Je me prends tous les trucs. C'est mort. C'est mort, on va pas y arriver. Non, c'est juste pas possible. Je pense que je suis obligé de le faire euh, du coup après. Quand c'est comme ça. Moi j'aime bien ce jeu, il est sympa. Mais euh. J'ai pas eu de peau là. <rire> en plus, y en a pas beaucoup des trucs. Euh, des, des rouges. Mais moi j'en ai, ai eu deux. Pour ça j'aurais dû mieux regarder. Normalement j'ai le droit de le faire. Allez, allez, allez Oui. Non, je voulais maintenant en fait. <rire> Je connais les règles ici. Pas besoin de tu m'expliquer. Il, il y a trois rouges et je m'en suis pris deux dans euh, la figure. Tellement. Ok. Donc là, apparemment, il faut que être plus vers la droite. C'est plus clean vers la droite, apparemment. Je vais très à droite. Hein. Hop. Ça, fait plus, ça fait plus de marche, mais bon. Plus de déplacement. Hein. Il va vers la gauche, danger. Danger sur la gauche, mon gars, tu vas Putain, il a quand même eu 20. Attention. Je sais pas combien il y en a. Tiens, voilà, j'en ai un aussi. Oh, cette fois-ci, c'est pour moi. J'aime bien ce jeu. C'est sympa je trouve... Oh non c'est pas vrai <rire> Ça c'est pas cool par contre. J'ai cru qu'ils que, que, qu étaient tous vers la gauche en fait. J'ai gagné. quand oh même wow. Ah mais winner il a dit. Tu as réussi Mario alors... Euh, le cadeau arrive. Il est petit hein, le paquet. Hein. Une télé, un maillon, <rire> c'est une mini télé alors. Hein. Il faut pas l'emmener dans l'espace. Ah, c'est ma maison. Ben, j'ai même pas de toi S'il pleut, euh, la télé elle, elle va exploser. <rire> Lol. Bon, on va s'arrêter là pour euh, cet épisode, les gars. On va se retrouver au prochain. Je sauvegarde. Salut.